Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice. Nous allons voir comment imprimer des numéros de série incrémentés sur des documents textes. Nous voulons imprimer par exemple 20 lettres ou étiquettes avec un numéro différent sur chacune. Commençons par créer un classeur. En A1, un, donnez un titre à la colonne, par exemple numéro. Cliquez dans la zone de nom, tapez A2, 21 puis validez par « Entrée ». Une plage de 20 lignes est sélectionnée. Menu feuille, remplir les cellules, Série. Valeur initiale, tapez la valeur désirée, par exemple 33, pour commencer la numérotation à ce nombre. La valeur de l'incrément est 1 par défaut. Nous gardons cette valeur pour la vidéo, mais retenez que vous pouvez personnaliser l'incrément pour passer par exemple de 5 en 5. Enregistrer le classeur. Revenons à notre document Writer. Lancez Outils Assistant Mailing. Utilisez le document actif Lettres. Sélectionnez une liste d'adresses puis cliquez sur Ajouter pour aller rechercher notre classeur. Nous pouvons insérer notre champ numéro, par exemple avec le menu Insertion, champ, autre champ, ou par le menu, par la barre d'outils Insertion champ, autre champ, base de données, numéro, sélectionner la feuille, puis le champ.